La revue française de gestion est l'une des revues académiques dont la lecture est conseillée pour l'agrégation d'économie-gestion. On ne la trouve pas en libre accès sur le web. La première démarche est de vérifier si votre université est abonnée à cette revue, notamment dans sa forme numérique. Dans votre ENT, rubrique « Bibliothèque », choisissez le canal « Revue en ligne ». Saisissez le titre de la revue que vous recherchez. Ici, revue française de gestion. On voit que plusieurs abonnements permettent aux étudiants et enseignants de Rennes d'accéder à la revue française de gestion. Notamment la base Cairn, qui fournit un accès au numéro de 2002 à nos jours. Compte sur ce lien. Nous basculons sur la plateforme Kern qui contient un grand nombre de revues académiques françaises en sciences humaines et sociales. La page d'accueil dédiée à la revue française de gestion propose le dernier numéro en texte intégral mais aussi les numéros précédents jusqu'en 2002. On peut lire la revue article par article en cliquant sur le numéro choisi ou encore faire une recherche par mots clés au sein de cette revue. Pour cela, je reviens sur la page d'accueil de la revue et j'utilise le module « Chercher dans les numéros de cette revue ». Par exemple, une recherche sur les chaînes de valeur va nous donner un certain nombre de résultats traitant du sujet, tels qu'un numéro consacré aux chaînes globales de valeur. Je peux alors afficher les articles les plus pertinents sur ce sujet, les consulter en version html ou en version pdf format qui euh, permettra également l'enregistrement de l'article à noter une astuce euh, utile pour faire de la veille c'est la possibilité de saisir son email ici dans la boîte alerte email ce qui permettra de recevoir régulièrement les sommaires des nouveaux numéros de cette revue dans sa boîte mail. Pour accéder à des numéros plus anciens, qui ne seraient pas en ligne, il faut se reporter à une collection papier de la revue française de gestion. On vérifie donc si la BU est ou a été abonnée à la revue imprimée. Pour cela, il faut se rendre sur Supernova. Possibilité, c'est de basculer sur Supernova ici quand vous êtes sur le module Revue en ligne, cliquez sur le logo. Donc Supernova étant l'outil de recherche dans les collections de Rennes. La technique la plus rapide consiste à utiliser la recherche avancée avec le critère Titre et à saisir les mots du titre de la revue recherchée. Cela nous permet de repérer qu'il y a effectivement une collection imprimée de cette revue à la BU Droit Économie-Gestion, et ce, depuis le numéro 1 de la revue publiée en 1975. Donc pour consulter ces anciens numéros qui sont conservés dans les magasins de la BU, Notez soigneusement la cote et adressez-vous au bureau de communication dans le hall. Dans ce tutoriel, nous avons vu qu'on pouvait consulter la revue française de gestion en version numérique depuis 2002, en passant par le module revue en ligne de votre ENT. Pour des numéros plus anciens ou lorsque la revue n'existe pas en ligne, on utilise Supernova pour chercher la version notamment imprimée. Cette même démarche peut s'appliquer à beaucoup d'autres revues dont vous auriez besoin, que ce soit en économie, en gestion, en management ou autre.